Bonjour et bienvenue dans ce 13 e épisode de Wheeler Express à la recherche du sel où après avoir bravé la cuisine de Dédé la boulange, les wheelers d'Alsace vont s'élancer sur plus de 80 km de Saumur à Montjean-sur-Loire en passant par Angers. Cet épisode est un festival de rencontres puisque Xavier et Wilfried des wheelers des Mauges, vont se joindre à nous jusqu'à Nantes. Piper Pot, le célèbre youtuber, va aussi prendre un pot avec nous et enfin, nous aurons l'occasion de rencontrer les e-riders d'Anjou, une communauté active d'amateurs de glisse électrique qui sévit sur les pistes angevines. Il est 7h du matin, la journée démarre par un bon petit café. Un bon café pour commencer la journée. Donc euh, vous avez le, le château de ce mur là-bas, ce, euh, ce petit château, bon voilà quoi. Est magnifique C'est le road trip qui va coûter cher à tout le monde Qu'est qu ce qui se passe avec euh, le véhicule Disons, Nous avons un problème mécanique Je ne sais pas si nous allons pouvoir repartir ce matin Si t'es en panne t'appelles pas C'est hein. -ce que du... de l'huile hein. Bon ben, bah, on verra Allez maintenant on se casse Et eh bien c'est parti Et c'est... Wilfrid Wilfried. Wilfried. Marche Hop la gueule, ça roule ma poule. Bonjour, je suis Xavier Carreau, un wheeler de Cholet. Euh, voilà, on est venu avec Wilfrid, mon pote, pour accompagner les wheelers d'Alsace dans leur périple. Mais on va pas jusqu'à Guérande, nous on va aller jusqu'à Nantes. Moi c'est Wilfrid, euh, pote à Xav, wheeler depuis deux ans. Donc euh, voilà, content d'être avec vous. C'est quoi ce truc C'est des, des croissants non Ça a l'air bien. C'est des croissants. dirait un bon milieu dans le chocolat. Ah, là, non, hein. ah bah merci, ça nous a. Hein, je sais pas mais faut pas le Encore un truc diététique hein. <rire> Il n'y a pas de chocolat là-dedans. Ah. Bon bah finalement on n'a pas vu euh, Piper Pot. Il nous attend à Saint-Rémy. Petit souci de téléphone mais c'est pas grave, on va quand même réussir à se rencontrer. Bon. Vrai, bah bonjour. bonjour. Ça, Ça va Ça va En forme Hein ah. La glace, c'est joli. Voilà, de toute façon, on pas dire on est en minorité. Non, <rire> non mais c'est tout. C'est tout. Ah c'est tout. Bah. tout. Hop là guys. Pour le ma poule. Ouais. On t'aura fait tes premiers mètres avec nous ouais. en groupe. Ouais. <rire> Impeccable. Merci à tous. Bon. Et ben bah à bientôt. À bientôt. Alors, on a fait la connaissance très bref, très rapide, parce qu'on n'a pas pu s'arrêter manger ensemble, etc, c'est dommage, de Piper Pot, qui est plutôt aussi sympathique que dans ses vidéos, donc c'est plutôt agréable. On l'espère, on l'espère, et on l'invite à venir en Alsace très bientôt. On lui fera découvrir un petit peu notre région, notre patrimoine et nos petits coins de paradis. Allez, sur ce, on continue, direction Angers, où il euh, y a des wheelers du coin qui nous attendent. Tu C'est une vieille C'est Et en noir et blanc quoi <rire> ah, Le séjour ça, ça alterne nos blagues hein. Bonjour bonjour Bonjour Donc euh, Christophe Nolo c'est oui, ça Oui c'est ça Enchanté Je vois ton message en fait Enchanté ouais. Ouais. Et nous voilà à Angers Allez bah, touriste <rire> Bonjour, nous sommes avec un angevin euh, de Falbad d'ailleurs. Il y a combien de temps que t'es ici oh, Je, je pas, 20 minutes. J'ai eu le temps d'installer. Alors qu'est-ce que tu penses de la ville Bah écoute, ça a l'air plutôt pas mal. Euh, C'est assez, euh, assez piéton pour l'instant, mais je sais pas. Assez piéton, là, ça, ça veut dire quelque chose. Voilà. Hein Merci bien. Voilà, de rien. Mais le concept de guinguette, de... c'est quoi, concrètement En fait, c'est une vieille cabane avec de vieilles planches. À l'intérieur, ils ont mis 10 euh, gros fubières avec des tireuses et tout ça. Ils ont mis 4 ou 3 serveuses avec 2 ou 3 serveurs. Des tables où ils ont récupéré des vieux canapés, des vieux planches de bois et tout ça pour faire des salons. Ah, tu poses clair. là, et puis voilà. On vient de découvrir l'origine de l'expression « roule ma poule ». Allons-y. Alors c'est roule ma poule, mon coq est mignon. Et donc c'est d'origine Bretagne. L'une des raisons pour lesquelles on part à Guérande. Ça. <rire> voilà, bah, merci pour le... Ah, ouais, ça Et euh, on fait une petite visite de la ville. On va passer par le château, on va passer par les quais. Tour du lac de Maine. Magnifique, avec des sentiers magnifiques. Petit exposé sur la ville d'Angers, on écoute ah, Moi ça fait pas longtemps que j'y suis, et le peu que j'ai à dire, bah, c'est magnifique quoi. voilà. Il y a de quoi se balader, il y a tout ce qu'il nous faut, des guinguettes, euh, des pistes vertes, et puis bah, des amis d'Alsace hein, pour euh, <rire> exactement. en profiter. Voilà. Exactement, exactement. Ouais. Alors qui était le roi René euh, C'est le roi d'Angers. Alors je ne faut pas trop me parler histoire euh, d'Angers parce que je viens d'arriver. Enfin, je mis l'excuse auprès de... <rire> des gens quoi. Voilà, ça fait qu'un an et demi que je suis sur Angers, donc je connais pas tout. Voilà. Pour plus de renseignements, allez sur l'Office du tourisme de la ville d'Angers, et puis après... Euh... Né le 16 janvier 1409 à Angers, le roi René est un prince de France qui hérite en 1435 du royaume le plus prospère de l'époque, le royaume de Naples. Dans le contexte de la guerre de 100 Ans, René va jouer un rôle décisif dans la construction de l'unité du royaume de France, en conseillant son ami et beau-frère, Charles VII. C'est par la perte de son titre royal qu'il va déclencher malgré lui plus d'un demi-siècle de guerre d'Italie. Hein. C'est le, le dernier bout, il reste deux jours là, c'est bon là. En plus, là, vous êtes bientôt là, 26 km, ce que demande le peuple. Hein. 26 km, regardez, il fait beau, le long de la Loire, c'est beau Hop la guys, et roule ma poule. On les remercie pour leur accueil. On a visité à Angers, ils nous ont fait découvrir un coin sympathique. Bon, on continue. ça bibi bip que c'est pas toi tu coupé qu'est ce qui se passe difficulté avec la batterie là c'est go Ça coupe jamais 5 km à pied ça use alors qu'est ce qu'ils font là est ce que tu peux nous expliquer il le tract pour qu'il recharge un petit peu et comme ça il peut continuer mais avec une roue c'est possible tout à fait j'ai pas apprené sur la recharge Je suis fort en, en bizarre. Un peu, mais Rien je suis peu. modeste. <rire> je serai dans mon équipe. Réunion au sommet, Alsace versus Pays Loire. ont perdu tout à l'heure, ils veulent une revanche maintenant au billard. <rire> Est-ce que tu penses que tu vas gagner cette fois-ci Bien sûr. <rire> Je pense qu'on va gagner au ou billard. Yeah, yeah man! Yeah. Yeah.